Entretien des masques barrières Un masque en tissu doit être nettoyé après chaque utilisation. Si vous ne pouvez pas le laver tout de suite, mettez-le dans une boîte hermétique en plastique qu'il faudra laver avec de l'eau de Javel. Il est recommandé de changer son masque après 4 heures d'utilisation. Pour nettoyer le masque, il faut le laver en machine avec un cycle coton de 30 minutes minimum à une température de 60 degrés avec votre lessive habituelle. Il est conseillé de sécher complètement votre masque dans les deux heures après le lavage en utilisant un sèche-linge ou un sèche-cheveux. Très important Une fois que le masque est parfaitement sec, il faut vérifier son aspect visuel. S'il est abîmé, il faut le remplacer. Vous pouvez utiliser un fer à repasser pour entretenir ou retirer des éventuels plis après le lavage. Mais vous devez faire attention à ne pas endommager les composants du masque, notamment les brides en élastique. Le passage du fer à repasser ne peut en aucun cas se substituer au lavage en machine.